Étape 01 pour référencer votre site WordPress. Vous devrez commencer à vérifier que l'adresse « URL » de votre site soit en « HTTPS ». Les moteurs de recherche aujourd'hui vont référencer vos sites, s'ils sont sécurisés avec le protocole « HTTPS ». Si vous avez le petit cadenas qui apparaît dans votre barre d'adresse en haut à gauche, alors tout va bien. En revanche, si ce n'est pas le cas, alors il va falloir suivre les procédures suivantes. Pour commencer, vérifiez que votre hébergeur a activé le protocole, HTTPS. Vous avez ici un exemple de paramétrage chez l'hébergeur LWS. Une fois activé, ouvrez votre site, puis ouvrez l'admin, cliquez sur extension, puis ajoutez le plugin, simple SSL. Une fois installé, activez-le puis appliquez le protocole. Dans la partie « Réglages », votre adresse est à présent avec « HTTPS ». Votre site va normalement se déconnecter. Pas de problème, ouvrez-le et vous êtes maintenant en HTTPS.